What's up, j'espère que vous avez tous les magnifique pour une nouvelle de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On se retrouve dans l'une pour faire les T4, comme vous avez vu. Mes deux dernières vidéos. La première, c'était on fait des master mods. La deuxième, on a parlé au, de, mon, de après mon ban. Une semaine après mon ban. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment je fais des tirs 4. Donc avant que la vidéo commence, il y a quelques trucs importants à savoir. Donc déjà, euh, je, vais, je, je pense que j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo. Donc ça se peut que je me répète. Mais au moins, si vous cherchez comment faire, tout sera en début de vidéo. Donc vous allez avoir besoin d'une armure finale destination avec un. Warden Helmet, donc déjà, ça coûte très cher, et ça va vous prendre un minimum de 15 000 kills, je crois en moyenne de 15 000 kills, 12 000 ou 15 000 je ne sais plus si c'est quoi la limite, mais vous êtes pas obligé de payer ou d'avoir 5, 70, 000 comme moi, tout ce que vous avez à faire c'est que vous achetez une armure de base, vous la craftez avec vos propres mains, et vous farmez les Underman qu'il y a ici jusqu'à temps que vous en tuez 15 000, et en même temps vous avez la chance de dropper un Underman pet légendaire, si vous avez ben, la chance légendaire quoi, <rire> parce qu'on va pas se mentir les gars, je crois que c'est une chance sur 20 000, donc euh, good luck quoi, et euh... Et puis voilà, ensuite lorsque tout ça est fait, que vous avez euh, votre armure, vous pouvez commencer à crafter, euh, à essayer de faire euh, des Enderman slayer. Donc c'est sûr que ce ne sera pas si simple au début les amis, vous allez avoir euh, quelques problèmes. Donc vous allez devoir commencer par euh, le T1, le T2, le T3. Ou encore, je ne sais pas si vous êtes capable Mais à partir du T3, vous allez avoir besoin de euh, Du, euh, il est où Le Voided, Ka Voided Katana Donc avec cette épée là, vous allez pouvoir être capable de le faire Ou un Juju, je, moi, je pense pas que le Juju Tu peux le faire euh, aux Andormans ça marche pas très bien C'est surtout le voyage Katana, ensuite vous allez avoir besoin Du Vorpel Katana qui est juste ici Donc voilà, donc vous allez toujours devoir Avoir besoin de cette épée là, donc gardez-la Et ensuite vous allez pouvoir crafter lorsque vous allez Passer à être 6, le euh, Où il est Le Atom Split Katana, celui que j'ai ici moi, personnellement, j'ai payé pour euh, mon compte carry, donc c'est Jobolo et Alifarce qui m'ont carry, donc euh, Alifarce, j'ai donné 20 millions, je crois, un truc dans le genre, et euh, allez, Jobolo, il l'a fait gratuit, vu que c'est un, vraiment un mec de type aimable, ils m'ont aidé à passer euh, de 1 à 6, et ensuite, euh, j'ai crafté moi-même cette euh, Atom Split Katana, malheureusement, je l'avais fait en vidéo, mais Sony Vegas a corrompu le fichier quand je l'ai mis dans Sony Vegas, ou je sais pas quoi, avec OBS et Sony Vega, ça a comme rompu, corrompu le fichier et j'ai pas pu vous la mettre. Mais en gros, c'était durant Dante, donc j'ai crafté l'épée à la main. J'ai tout acheté les matériaux sur le bazar et ça a coûté très très cher les amis. Je vous conseille pas de faire ça, c'était très très cher. Ça m'a coûté à peu près 135 millions je crois. Et je crois que l'OSB à l'HDV est à... Bah ben, on va voir en fait. Le Dante vient de partir il y a pas très longtemps, c'est Cole qui est mère en ce moment. Donc Atom, si on met ça... Euh, non, c'était pas ça, mais plutôt ça. Atom Split Katana, Le Bean à 154. Donc, je l'ai capté pour à peu près 134. Euh, sans les euh, Hot Potato Book, on peut voir, lui, il a des Hot Potato Book. Donc, ouais, peut-être 145, je dirais, peut-être. Celui qui a 5 Hot Potato, euh, Hot 5 Fuming, donc ouais, 145. Donc, j'ai fait une économie, une économie de 10 millions. Ça vaut vraiment le coup. Euh, moi, j'ai mis, personnellement, Fable dessus avec euh, One for All et un Art of War qui traînait dans mes coffres et euh, aussi je les récompense donc voilà, il va, oh, t'as de bouc normal, j'ai pas mis le fuming, je pourrais mettre peut-être un fuming, ou... ouais, je pourrais peut-être mettre des fuming dans le futur, mais pour l'instant, j'en vois pas vraiment l'utilité, euh... et puis voilà, aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsque je fais les quêtes, j'utilise le pet underman euh, parce que celui-ci, il a une habileté plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir, vous prenez euh, 40% plus de combat exp des underman et aussi, vous avez 30% moins de dégâts, donc les plus gros comme ça, ils font un peu plus mal, comme on peut voir, ils font quand même pas mal mal, même s'ils n'ont pas beaucoup trop d'HP, ils font pas, pas mal mal. Et aussi les mini-boss, donc il y a les mini-boss mauves, eux ils sont quand même simples, et les rouges, eux sont un peu plus durs parce qu'ils ont quand même soit 50 ou 60 millions d'HP, eux ils sont un peu plus durs à batailler, donc c'est bien d'avoir un underman pour faire ça. Comme vous voyez par exemple, on fait beaucoup moins de dégâts, on fait 1.3, et si quand on, fait, on tue le boss, on a l'under dragon, bien sûr on change pour l'under dragon, on fait 2.2 aussi vous pouvez utiliser le clic droit comme vous voyez de la truc donc ça coûte 200 de mana plus 4 et plus 2 de soul flow. donc la soul flow, c'est le truc juste ici c'est de la truc que vous pouvez faire avant dans vos minions ou l'acheter au bazar dépendamment comment vous voulez je sais pas ça se trouve où au bazar déjà peut-être euh, ici ça se trouve où la souleflow j'ai aucune idée ça se trouve où soul flow peut-être non pas dans les samehouse combat peut-être non minage non j'ai aucune idée où se trouve la soul flow. mais je suis sûr qu'on peut l'acheter quelque part les gars je sais juste pas où euh, mais on peut l'acheter quelque part Dans le bazar, faut juste regarder correctement Peut-être que je suis juste trop con Mais je suis sûr que ça s'achète quelque part Dragon, non J'étais sûr que c'est dans les bah bon, Je sais vraiment plus, c'est où les gars euh, Ah, c'était ici Votre globe Sephora, le Flow, comme on peut voir Vous achetez de la Soulflow. Flow Et par exemple, tu vois 3 millions pour 64 C'est pas si cher Sinon, ça, voilà Ça vous donne un total de 160 Soulflow Flow Pour 40 000 Sinon, vous pouvez crafter une machine Qui peut se mettre dans vos minions Donc, je vais aller sur mon dieu Je vais vous montrer vite fait Hop là, il s'est on est en combat, faut attendre de peut -être en combat, ça pristoche, on est puis en combat, donc voilà, moi j'utilise un minion de melon, vu que c'est un des plus rapides. Et il faut savoir que lorsque vous le mettez dans votre minion, le Soul Flow Engine, euh, ça va réduire euh, à de 50% la rapidité. Donc vous voyez, c'est cet item-ci, ça va réduire de 50% la rapidité euh, le minion. Mais au moins, vous produisez du Soul Flow. Et comme vous allez pouvoir voir, on va... Ouf, ça lag de ouf, le serveur-là. Hein. C'est pas de bonne qualité. Comme vous pouvez voir, là, on va gagner 469. Donc ça se rajoute à notre total en bas. On a un total de ça. Et ça, c'est quand vous avez plus de mana, ça utilise votre Soul Flow. Si vous utilisez euh, des talismans du genre la batterie et d'autres talismans utiliser sur le flow mais en moyenne, c'est lorsque vous faites les clics droit vous allez voir, ça va nous en retirer deux. On est passé à ici et ça nous enlève un peu de mana. Et en gros, ça vous donne un total de 400 de férocité, ce qui est très bon, donc vous avez une chance de plus de hits. Aussi, vous allez devoir recombuler ou utiliser tous vos talismans épiques et les mettre avec de en strange pour pouvoir obtenir de la bonus attack speed. Ça prend un minimum de je dirais 60 de bonus attack speed, ici c'est où le bonus, bonus attack speed C'est le point minimum de 60 je dirais pour réussir à faire les T4, ça va être très très dur. Si vous n'arrivez pas à faire les T4, ne vous inquiétez pas, il y a sûrement d'autres vidéos qui peuvent vous montrer comment faire les T3. ou si vous allez avoir besoin d'une summoning ring avec au moins des tanks dedans euh, de euh, master mode 3. C'est sûr que si vous avez de master mode 2 ou 1, ça va aussi, mais 3 c'est vraiment le best. Malheureusement, comme vous voyez, ça coûte quand même un peu cher de mana, donc ça vous prend... Quand même pas mal de mana, donc 502 ici. Moi j'ai réussi à l'avoir le 502 avec le Wisdom ici, ici, quand j'avais sur mes pièces. Je ne l'ai pas encore mis sur mon truc. J'ai acheté la pièce, la stand et elle était comme ça déjà. Donc je ne l'ai pas changé depuis, mais je pourrais la changer en Wisdom pour avoir plus de mana. Et puis voilà. Mais sinon, c'est l'armure que j'utilise, c'est ça. Comme je vous ai montré, moi je. Bon, comme j'ai dit dans la vidéo, sûrement vous, je vais sûrement l'avoir dit déjà dans la petite clip que vous allez voir après, parce que je ne pas le T4. Mais moi j'ai payé quand même 30. 30 millions, 32 millions par pièce, ou dans les entours là, 30 millions par pièce, je crois, 90 millions pour l'armure, vu que j'en avais marre de mourir, euh, vu que moi, vous savez les gars, j'ai été wipe, donc j'ai plus beaucoup de, de niveau de combat que 35, donc ça me donne beaucoup moins de cris de chance, et aussi plus pas beaucoup de foraging aussi, euh, qui me baise de ouf, donc voilà, euh... Donc voilà, j'espère que la vidéo va pouvoir vous aider. Donc ça, c'est vraiment moi, ma fa façon que moi je l'ai fait. Comme j'ai dit, je l'ai appris des autres gens. Donc Jobelo m'a montré. Il y a aussi euh, Alifars qui m'a montré un peu comment faire. Il y a Zanokyu et d'autres gens aussi que j'ai copié un peu leur stuff pour voir comment eux, ils faisaient. Mais en moyenne, c'est pas mal comme ça euh, que j'ai appris. C'est grâce à eux, donc euh, merci à eux, I guess. Et puis voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à, à vous dire. Je vous laisse sur le clip de moi qui bataille les Tier 4. Et euh, puis voilà, en espérant que vous ayez appris quelque chose et puis moi je vous dis à bientôt voilà on va essayer de faire un t4 ça devrait marcher normalement bon je viens de pas d'en faire 10 et de mourir 10 fois de suite mais bon c'est pas grave c'est un détail c'est un détail je viens de manger je viens de, me, de manger donc je t'ai pas réchauffé là c'est la première fois de la journée qu'on en fait pas réchauffé après 4 après 4 de réater le cinquième c'est le bon normalement comme on dit jamais 504 hein. euh, alors jamais 405 on a nos deux bestioles, là, de notre tank, comme je vous ai expliqué avant le début de la vidéo. C'est plutôt simple euh, d'obtenir ces mobs-là dans le Master Mode 3. Allez, c'est parfait. Ça nous donne des trucs en plus. Aussi, je vais vous montrer après si j'arrive à battre le boss, mais... Oh là là, comment c est, c est... ça nous fait de l'argent, les trucs de merde, là. Euh... Les, les nulles sphères. Oh là là. C'est incroyable. Et l'Anderman, il les sert de ouf pour tuer les boss au début. Regardez, 5400 XP sur le... Sur le spawnage du boss là, incroyable quand même, 5000 XP comme ça gros En, en faisant quasiment rien, juste fermant les Underman et les faire spawn quoi Ok on a encore un de nos, pas, nos potes qui est là, allez ça va terminer Allez on va le taper, on clique droit pour utiliser notre soul flow. On va se heal par exemple, on utilise ça aussi Pour que ça nous heal, on va essayer de rester derrière notre mob le plus longtemps qu'on peut eux. Euh non, allez, on essaie de rester derrière les mobs Comme ça eux ils prennent les coups à, à notre place On va se mettre ici, on va se heal voilà, on va sauter ici, sauter une fois, sauter deux fois, on se met le bâton. Bon, j'ai mal calculé le bâton, j'aurais dû le mettre un peu après, c'est pas grave. Ça va nous régénérer un peu, hop là, et on va se heal comme ça. Le, il va bientôt passer en phase de hit, voilà, là ici il faudra remettre notre, euh, ma, ma, notre plasma flux C'est ma technique euh, que j'ai appris des, des gens du Discord, hein. c'est eux qui m'ont montré comment on faisait Donc je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure, moi c'est ce avec celle-là que j'arrive à les faire C'est peut-être pas la baisse des baisses, on met le plasma flux quand il est en phase de hit et après ben voilà quoi Comme ça ça nous donne plus de, de chances de réussite, enfin plus de chances de réussite le, le plasma flux dure assez longtemps normalement, faut faire un minimum de dégâts sinon ça va nous, ça va nous baiser Oh là lui il est chiant ce beacon là parce que là il peut lancer des beacons pendant qu'il est en train de lancer ça Donc il faut passer dans les lasers et les lasers ça fait prendre des dégâts Oh là on était chanceux il l'a mis à la toute fin Donc on est quand même été vachement chanceux Là il va à 100 millions il va commencer à faire vraiment beaucoup cher On va prendre un, un shield J'ai mis une Silus Bah j'ai expliqué au début de la vidéo de toute façon vous avez sûrement vu ça c'est pas l'intro Oh mon dieu J'ai eu, eu ma vie défilée devant moi les gars je vais pas vous mentir j'ai vu ma vie défilée devant moi Ok c'est bon elle a les mobs. Super 7 secondes. Donc on va le remettre. Et là, c'est les derniers 100 millions qui sont le plus difficiles, les gars. Comme vous savez sûrement. Parce qu'il y a les têtes qui va spawn. Et euh... ouais, ça là. Ça faut les regarder dans les yeux. On va faire ça. Si on les regarde pas dans les yeux, ils vous feront tellement de dégâts. Donc faut essayer de faire le plus de dégâts qu'on peut. Et tuer les beacons aussi. Donc let's go, on y va. On va utiliser ça pour être sûr. La tête est là. J'ai pas vu le bacon, il est là. Ok, le bacon, il est là. On a été chanceux. Il y a une tête là. Oh ça lag le serveur crash Je... Il a lancé le bacon quelque part en bas Oh mon dieu Oh mon dieu Il a relancé le bacon où Il a lancé là Oh mon dieu il est où le boss Il est là ok Oh mon dieu Les gars comme on a galéré là Oh mon dieu comme on a galéré C'était le bordel ça cette run là c'était une des pires runs de ma vie, gros. On n'a pas encore tué, on va essayer du moins. Je me suis TP n'importe comment là. Je n'étais pas focus du tout, c'est difficile de parler en même temps de faire le boss, je vais pas vous mentir. Euh, là, il y a une tête. Il faut essayer de tuer les têtes. C'est surtout les têtes qui nous baissent là. Hein. Euh, il reste 16 millions, allez, on est capable. 16 millions, allez, on le finit là-dessus, les gars. Voilà, ouf. Ouf, les, les XP qui nous restaient. Oh, sa pristine, on a galéré sa mère. Et. Voilà, bon, vous m'avez vu faire Mais quand même, lorsque vous faites des slayers J'en ai fait clairement quelques-uns, vous allez pouvoir voir que ça va vous donner euh, Spooky Sack. qu'est-ce que je raconte là euh, Slayer sac, ça va vous donner des nulles sphères Et les nulles sphères, ça vaut très très cher les amis Donc si on regarde ici, juste pour ce qu'on a dans notre inventaire c'est 1.6 Et 1.7 si on le met ici Mais pourquoi ça vaut si cher vous allez me dire c'est parce qu'avec de l'obsidienne Vous pouvez créer des nuls void Donc ça vous prend quand même pas mal d'obsidienne hein, comme on peut voir Et les nuls void en fait ça sert à crafter tellement de trucs Donc les null void euh, Attendez on va Bon attend on va les remettre dans le sac Parce que je sais pas si je craft des null void ou pas dépendamment le prix Donc attendez le Ok donc ça le buy price à l'unité c'est 1 un... On en a besoin de 4 stacks Donc on va regarder pour 4 stacks Donc 4 stacks 128 x 4 Ok, et ça ça coûte combien Pour 1 c'est 300, donc ouais, non, c'est pas rentable les gars. C'est mieux de vendre les nuls sphères, de toute façon. Si on en a besoin de, de nul à void plus tard dans le futur, bah, on les affichera ou on leur farmera pour. Mais bon pour l'instant, on va en profiter. On va les mettre en vente, les gars. Ça va nous faire du profit. Et puis voilà. En espérant que la vidéo vous a fait plaisir, les gars. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis de la partager à un de vos amis. N'oubliez pas de rejoindre le Discord euh, Ice Guys. Où ce qu'on fait pas mal de giveaway et tout. Si vous êtes un euh, nouveau sur Skyblock ou quoi. Et où vous êtes juste simplement déjà riche et vous voulez être encore plus riche. Ben, Profitez-en. hein euh, tous les, euh, les mois il y a des gros giveaway là. En ce moment on vient de faire tirer un giveaway de Ch Un Chimera Il y a un joueur euh, Nitrax je crois qu'il s'appelle Qui l'a remporté le giveaway du livre Chimera Et puis voilà Sur ce je vous souhaite à tous une excellente fin de journée Et puis je vous dis à bientôt C'est tycons ciao ciao